NOPE non, Viens à toi Chut. Au feu miam. Miam Coucou les copains Wesh la mif Tu y content Tu y con non, nope. Je suis Au feu. What the fuck? I'm Meow C'est moi Mario! Hé <muches> <muches> <muches> Oh, je l'ai vu! Charlie! Attends, tu vas voir, toi! Yeah! Ouais, bon, te me pas, parce que tu vas voir, toi, hein? Regarde comme je prends bien de la hauteur pour bien te faire